Faction V4, le meilleur serveur PVP faction du futur. Et aujourd'hui, les amis, je vais vous présenter K-Faction de A à Z. Et oui, la vidéo, ça se peut que ça soit long. Donc, si vous vous êtes jamais joué à K-Faction, vous n'avez jamais, jamais joué à K-Faction, vous ne savez pas c'est quoi, c'est bien cette vidéo-là. Si vous avez déjà joué à K-Faction, ne vous inquiétez pas, vous allez apprendre des nouveaux trucs qui sont plutôt intéressants. Donc, sur ce, je veux juste spécifier quelques petits trucs avant que ça commence. Le serveur va ouvrir le 22 février à 16h, heure française, 10h, heure québécoise. Donc, j'irai bien sûr faire un live d'ouverture avec des récompenses à gagner, des PB à gagner et tout ça. Avant qu'on commence, je veux juste vous dire que ça fait un an, la faction a été fermée, du moins ça fait un peu 8 mois on va dire, mais ça fait un an qu'on a ouvert notre ancienne version et pendant ce temps-là on a eu beaucoup de euh, réflexions, est-ce qu'on arrête la faction, est-ce qu'on l'ouvre etc. Et on a enfin décidé de l'ouvrir. Ce week-end qu'il arrive et je suis très excité. Il n'y a pas énormément de nouveautés comme vous le savez. faction les amis, ce n'est pas un serveur qui a des nouvelles dimensions, des donjons, des trucs comme ça. On est vraiment un serveur qui est resté sur le basique. Mais on a rajouté des petits trucs qui vont vous faire plaisir selon moi. Et puis bien sûr, on va continuer à en rajouter comme on fait à chaque euh, version. Comme vous, si vous ne saviez pas, vous n'avez pas de choses dans l'ancienne version. En plein milieu de la version, on fait toujours des updates sur ce que les gens nous demandent. Donc, on va commencer directement. Lorsque vous allez spawn, il faut savoir que chaque joueur a le slash EC... Ah, oh, le slash near, je crois. Le slash euh, kit joueur. Et en plus de ça, les amis, le truc qui est vraiment cool sur notre serveur, c'est que c'est un anti petwin Vous avez 3 ou 2 euh, septombes, pardonnez-moi, lorsque vous commencer, donc vous n'êtes pas obligé d'acheter un Grave VIP, vous pouvez déjà directement obtenir tout ça. Vous pouvez ensuite euh, acheter tout ce qui est euh, kit en jeu, donc vous pouvez acheter tous les kits en jeu, les spawners en jeu, les euh, tags, donc c'est un truc qu'on a sur le serveur, et aussi les clés, les blocs, bon vous allez découvrir plus tard les potions et, et vendre vos ressources, et ça c'est la seule façon de se faire de l'argent, c'est en vendant vos différentes ressources. Mais on va venir au shop plus tard, pour l'instant, euh, pour les tags, les amis, si vous faites slash tag et vous avez plusieurs tags qui sont disponibles dans la boutique, vous avez, euh, voilà, en exemple on va mettre Canada, et là vous allez pouvoir voir, LOL, je m'appelle Icons, et là vous pouvez voir, j'ai le tag Canada devant mon pseudo. Donc, si vous savez pas c'est quoi qu'un faction, euh, c'est un serveur PvP faction compétitif, donc le but c'est très simple, c'est que vous devez farmer plusieurs différentes euh, catégories pour obtenir des points de faction. Donc je vais commencer avec la meilleure catégorie, donc celle qui est la même qu'avant, c'est aux marchands. Vous avez différents marchands et vous avez euh, différents potentiels d'obtenir de l'émeraude. Donc, vous pouvez directement la miner dans la map, mais on va s'entendre les amis, ce n'est pas la technique la plus euh, optimisée pour obtenir le plus de points. Donc, vous devez ensuite les échanger vos ressources contre des émeraudes. Par exemple, le chasseur, vous pouvez échanger tout ça contre des émeraudes. Ensuite, vous pouvez échanger à l'agriculteur tout ça contre des émeraudes. Ensuite, la même chose encore avec le bûcheron. Et maintenant, on a des nouvelles catégories. Donc, on a toujours le minerai, mais la nouvelle catégorie est le fruitier. Le fruitier, c'est les nouveaux fruits et les, les fruits que nous avons rajoutés sur le serveur. Donc, comme vous pouvez voir... La framboise, le raisin, l'ananas, le maïs et le pitaya, chacun de ceux-ci sont obtenables d'une façon différente, je vais vous les dire tout à, de suite après. Et vous avez bien sûr, lorsque vous gagnez la version, vous avez le grade champion pour vous et votre faction. Et bien sûr, les trois premières positions gagnent des points boutiques. Donc, 175 et 50 euros de points boutiques qui est remis au chef. Et ensuite, celui-ci remet, distribue à toutes les jambes. La dernière version, c'est la favoritiste qui a gagné. Et ce euh, sont mérités aussi de l'argent Paypal, vu qu'à la dernière version, on faisait gagner de l'argent Paypal, qui était 100 euros pour la première faction. Donc, euh, voilà. Félicitations à eux. Maintenant, euh, comment obtenir les nouveaux... Euh, fruits. Parce que c'est comme ça que vous allez obtenir le plus de points possible. Comme vous voyez, 8 framboises contre une émeraude, ainsi de suite. C'est très simple. Donc, le pitaya, donc ce une ci il est obtenable contre... Euh, pas contre, pardonnez-moi, sur les cactus. Donc, lorsque vous faites pousser une farm à cactus, vous avez un petit pourcentage de chance que les pitaya euh, tombent aussi avec les cactus lorsqu'ils sont brisés. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ensuite, le maïs, il est achetable au shop. Donc, vous pouvez faire slash shop, je crois... Non! Non, non, non, non, non, non, non, non. Euh, Qu'est-ce que je raconte Je suis stupide, me stupidos Donc euh, c'est vrai, tous les trucs sont obtenables dans les événements, Donc dans les loot des événements. Donc vous allez voir, on va aller faire un temple tout de suite après On va avoir des chances de gagner des nouvelles plantes et tout Donc c'est vrai, j'avais complètement oublié à la base On voulait les mettre dans le shop Mais on voulait rendre le truc un peu plus difficile pour le classement faction, c'est pour ça Donc vous avez les graines d'ananas le, le maïs, donc je sais pas pourquoi ça fait ça Mais vous avez le maïs euh, Je sais pas pourquoi aussi ça fait ça Mais bon, c'est censé me donner des graines, je sais pas Je vais toutes les prendre au pire dans mon inventaire. Donc vous avez les graines de raisin, graines d'ananas, graines de maïs et graines de framboise. Donc lorsque vous les plantez, voilà, ils ont différentes textures, vous pouvez euh, les, les, vous allez pouvoir les admirer Il y en a qui prennent euh, de la terre à labourer comme ceci Comme vous voyez l'ananas surtout Le reste c'est des, des plantations qui vont pousser comme ça Et vous allez juste à avoir à les euh, casser Donc par exemple comme ceci Je récupère ensuite le maïs Bon il va bien sûr avoir un outil sûrement Ou quelque chose qui va pouvoir vous faire en sorte Que ça récupère plus vite Parce que si vous devez miner comme ça à chaque bloc C'est sûr que ça va être long Ça devrait être corrigé pour l'ouverture mes chers copines Donc on a passé à la partie la plus... Euh, Ancienne. Donc c'est comme ça qu'on gagnait des points aussi. Mais maintenant, vous allez pouvoir gagner des... Euh, comment s'appelle Des points avec d'autres façons. Donc vous allez pouvoir gagner des points de faction comme on vient de voir. Des KOTH. Euh, lorsque vous remportez des KOTH, des blocs de volcanite minés, des temples détruits, des DTC, euh, des blocs du DTC minés, des coffres parachutés, donc les Kaplanes, et tout ça va vous donner, les amis, des points de classement, et vous allez pouvoir être classé dans le magnifique classement. Comme on peut voir, la Warzone est première avec 100 millions de points, et moi je suis troisième anti Antifavo avec 10 points, test 3, ainsi de suite. Donc voilà. Vous allez avoir pou pouvoir gagner des points de différentes façons. C'est la première fois qu'on fait ça. Donc, à normalement, K-Faction, euh, c'était basé que, que, que, que, que sur le farming. Mais maintenant, cette fois-ci, c'est basé aussi sur le PvP. Donc, c'est plutôt intéressant le classement faction. Dans vos factions, vous allez devoir avoir des nouvelles stratégies. Et pas juste avoir des gens qui farment les points, mais aussi des gens qui PvP et qui vont aux events. Parce que les points que vous gagnez aux events et tout, c'est quand même énorme. Hein? Que je pense que si vous ouvrez un coffre de k c'est 50 points que ça vous donne instantanément. Donc, il euh, faudra vraiment participer aux events. Mais le farming reste aussi. Très, très, très important si vous voulez gagner des, avoir une moyenne de points euh, euh, une moyenne de points euh, normale. Avoir un euh, équilibre dans votre euh, chasse à la première place. Donc, ensuite, on va passer on va pas passer par 10 chemins, les amis. On a encore un casino sur le serveur. Donc, vous avez un magnifique jackpot, comme vous voyez ici, avec vos pourcentages qui sont complètement buggés. le total. Mais cette fois-ci, les amis, la mise est de 1000$. Pour commencer, vous pouvez que, que mettre 1000$ tous les heures. Et On va augmenter force... Euh, avec l'économie, donc plus en plus que l'économie va monter Plus en plus que le jackpot, la limite va monter Et peut-être un jour elle sera illimitée Mais pour le début de cette version C'est 1000$ le ticket pour l'ouverture Ensuite on verra plus tard Vous avez toujours les slots donc vous pouvez gagner des bonnes récompenses, donc c'est 20 dollars et vous pouvez gagner euh, les lots, c'est 30 000$, deux poudres de volcanite, un alambic volcanite et un upgrade harvester à volcanite pour votre euh, harvester, un upgrader, pardon. Vous avez le barmaid donc avec plusieurs potions qui sont plutôt intéressants et quand on arrive à la fin à 400 000$, ça devient plutôt intéressant. Donc une petite bouteille de vin, et malheureusement on a perdu. Est-ce qu'on va gagner? Non, encore perdu, encore perdu. On n'est vraiment pas chanceux. En plus, c'est 25%. Ça prestoche. On n'est pas chanceux, mais vous avez plusieurs façons de faire de l'argent. Maintenant, vous avez aussi les coin flips. Donc, qu'est-ce qui est plutôt intéressant C'est que les coin flips euh, Darkordi vient coin flip CF contre moi. Donc, on va mettre. Euh, on va parier 5 épidotes. Tiens. Euh, CF. Donc, on prend l'item dans notre main. CF add. Euh, voilà. Et là, il va, nous, il va mettre 5 épidotes. Et il doit prendre 5 épidotes. Et nous allons jouer pour 5 épidotes au total. Donc là, on voit. Gagné, perdu, gagné, perdu. Qui va gagner, les amis J'ai gagné. Merci, grosse merde. Donc là, maintenant, j'ai euh, 10 épidotes. Donc voilà. Et c'est comme ça. Maintenant, on ne peut plus parier de l'argent avec un flip. C'est juste des items. Mais c'est plutôt intéressant parce que plus en plus que les items vont être rares. Donc par exemple, on va y aller avec un plastron euh, volcanite. Euh, refait. Grosse merde. Oups. Ok. Euh, CF add. Et là, on peut voir. On a rajouté un plastron en volcanite. Donc, est-ce que notre ami va mettre un plastron en volcanite T'as peur. Victime. C'est parti, les amis. Il va rejoindre. Il prend juste 10 minutes à le rejoindre. Et là... Oh Oh et on a encore gagné. Mais non, mais il est trop nul, mec. Il est trop nul, ce gosse. Donc, voilà. Le casino, il est plutôt cool. Et vous avez plusieurs trucs aussi pour vous amuser. Cette version-ci, euh, vous avez les objectifs journaliers. Donc, voilà. Comme les objectifs journaliers. Euh, gagner, un, gagner un jackpot. Il euh, y a plein de défis. Là, on est en train de tester. Comme vous voyez, c'est des tests. Mais euh, vous allez avoir des objectifs journaliers que vous allez pouvoir compléter tous les jours pour gagner des superbes récompenses. Donc, ça, c'est plutôt cool. Pour les events, les amis, vous avez euh, toujours le temple. Bon, déjà... Euh, vous allez avoir euh, tous les trucs, vous allez avoir des inventaires custom partout, donc ça c'est plutôt intéressant. Je sais pas si je l'avais dit avant. Vous avez toujours les events, donc comme le temple, donc le temple qui est déjà désormais en, en cours. Donc on va faire Temple Set Lo Health, je crois que c'est ça la commande. Euh, health comme ça. Donc voilà. Donc par exemple on gagne, on casse le temple Boom boom boom boom boom. Et on a gagné un livre décapitation 1. Ah, ah merde, c'est dommage. On a gagné de la merde. Mais plus en plus, comme vous voyez, on a un meilleur scoreboard qu'avant. Plus en plus que vous êtes chanceux, vous pouvez gagner des trucs vraiment énormément légendaires dans ceci. Donc je vous montre une dernière fois. On a gagné quoi cette fois-ci Un leaf Dead Spreader. Putain, j'ai vraiment pas de chance les gars. Je vous dis, vous pouvez gagner des blueprints. Vous pouvez gagner plein de trucs les gars. Les blueprints sont obtenables comme ça. On va en parler juste après. Donc 3 perles en Epheline, c'est quand même pas si mal. Et le dernier, il est où Il est dans le coin. Donc on va casser le dernier. On espère qu'on soit un peu plus chanceux qu'on a été juste avant. Mais euh, j'aimerais bien gagner un blueprint. Ah, des câbles, malheureusement. Bon. Je vais quand même vous expliquer les blueprints. Donc, durant les events, comme par exemple le DTC, le. Euh, donc, le DTC, j'ai pas de home là-bas, je crois. Euh, non, j'ai pas de home. Mais bon, au volcan, vous allez pouvoir obtenir des. J'en parlais des events, Wouah, je suis tout mélangé, il y a tellement de trucs à vous dire, les gars. Donc, au volcan, vous avez des minerais qui spawn, vous devez les péter. Donc, euh, voilà. Quand lorsque vous cassez le minerai, euh, vous avez un minerai qui apparaît dans votre inventaire. Donc, volcan, start volcan. Vous avez des minerais qui, sont... qui démarrent autour. Et là, vous devez trouver euh, les. Minerais euh, volcanites qui sont justement euh, quelque part ici. Bon, je vais pas perdre trop de temps à les trouver, les gars. Je, si j'en trouve pas, rapidement. Ah, bah regarde, il y en a trois qui ont spawn au même endroit. C'est vrai, on est en train de faire des tests. Donc voilà, vous prenez avec votre pioche, vous le minez, boum, ça vous donne un volcanite dans votre inventaire. Malheureusement, c'est bugué, ça ne me l'a pas donné. Faudra que je vérifie avec notre ami Robert. Et euh, voilà, donc ça c'est cool, c'est un autre event qu'on a sur le serveur. On a aussi le DTC. Donc le DTC qui est juste ici. Euh, si je ne me trompe pas, oups, juste ici pardon Donc voilà, Donc on a aussi le DTC maintenant DTC start DTC Donc c'est plutôt cool, vous avez des blocs qui sont cassables Vous devez les casser avec la, votre main Lorsque vous cassez les blocs avec votre main Vous avez euh, des récompenses à chaque fois que vous cassez le bloc Donc c'est plutôt cool, les récompenses ne sont pas encore été configuration configurées pardon Il me reste encore quelques configurations à faire Et puis voilà, vous pouvez voir les, la liste des gagnants. Pour l'instant j'étais le seul qui a cassé le DTC Mais bon, vous allez euh, comprendre au fur et à mesure, euh, lorsque le serveur va être là, vous allez comprendre, c'est quand même assez difficile, parce qu'il y a plein de gens qui vont vous taper en même temps, et, bon, voilà, quoi, casser un bloc de laine à la main, c'est quand même assez long, et si vous faites taper par tout le monde, voilà, peut-être que le bloc va changer pour la difficulté du jeu, je sais pas encore, mais pour l'instant, c'est ça. Donc, ensuite, euh... qu'est-ce que je voulais vous dire aussi C'est quoi qui fait, lui Qu'est-ce qu'il Il fait des trucs cheat, c'est un cheater, regardez, vous voyez donc, euh, ensuite, qu'est-ce qui est intéressant, c'est les blueprints. Donc, les blueprints, qu'est-ce que c'est Donc, lorsque vous allez être dans, dans les events, vous allez pouvoir gagner des parchemins. Et les parchemins, comme ceux-ci, vont vous donner euh, des items à débloquer. Donc, par exemple, lorsque vous arrivez sur le serveur, vous allez être incapable de crafter le piston. Pourquoi Parce que le piston, c'est un item qui est débloqué seulement avec les trucs. Donc, lorsque, par exemple, vous achetez à une personne à HDV, donc, vous faites H HDV, vous achetez, par exemple, soit à une personne le blueprint, ou vous vous pouvez les trouver dans les events, donc dans le DTC, les cap et aussi les euh, temples. Donc dans les events là, vous pouvez aussi les trouver dans les boîtes magiques, donc ceux-ci ici. Et vous pouvez aussi les trouver... Dans les votes, les amis. Et oui, les votes, c'est disponible dans les votes. Donc, c'est vraiment anti pay to win Vous pouvez tout obtenir sans payer ou en faisant les events. Donc, ensuite, vous avez, vous cliquez dessus et vous pouvez voir, vous avez le bel, bel inventaire et vous pouvez cliquer sur débloquer. Lorsque vous allez faire débloquer, ça va vous apprendre le craft et vous allez pouvoir désormais crafter le craft du piston. Donc, vous voyez, vous voyez le craft ici sur le côté et ça vous dit débloquer. Pour l'instant, je ne peux pas crafter de casque de Éponge, enclume en volcanite, arrosoir, arc explosif, bouclier anti bacapé euh, coffre en volcanite, piston, je peux maintenant, le bouclier anti bacapé la flèche explosive, la perle en éphéline, le hammer en volcanite, la longue sword en volcanite, le beacon, l'ordi d'hacker, la cisaille légendaire, le tech trash, le piston collant. Parce que je ne les ai pas débloqués. Par exemple, si je les débloque, maintenant je vais pouvoir crafter la cisaille et l'ordinateur maintenant parce que je les ai appris euh, dedans le truc, tu vois. Donc... Ça, c'est une des nouveautés qu'il y a avec les objectifs journaliers sur cette version. On a aussi plusieurs nouveaux items. Donc, on a une nouvelle économie autour de la... les explosions. Donc, maintenant, vous allez devoir trouver du sulfure dans la map. Donc, le sulfure se trouve un peu comme l'épidote, rarement. Et lorsque vous en trouvez, c'est un minerai qui ressemble à ça. Lorsque vous le minez, vous devez euh, le faire cuire et vous obtenez un sulfure comme ça qui vous permet de fabriquer la poudre explosif. Donc, je vais vous montrer, je crois, dans le wiki, c'est disponible. Donc, poudre explosif. Donc, vous voyez... Vous pouvez euh, crafter de la poudre explosive avec du sulfure au milieu, avec de la gunpowder et des œufs de creeper. Ça vous fait 8 euh, poudres explosives et que vous pouvez utiliser avec, bien sûr, l'arc explosif. Donc, comme vous voyez, l'arc explosif, c'est un arc qui fait péter lorsque vous tirez. Vous pouvez le craquer au max, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ça peut viser à la, exactement à la bonne endroit que vous voulez. Donc, c'est un nouvel outil qui est plutôt intéressant. Donc, euh, avec ceci, on a aussi décidé de rajouter un arc en volcanique. Ne vous inquiétez pas, l'arc en volcanique n'est pas euh, anti-punch ou quoi. Je sais qu'il y en a qui avaient des spéculations. C'est juste un arc qui fait plus de dégâts s'il y a des gens qui veulent faire les archers sur le serveur. On a ensuite l'épée en épidote moisi qui fait juste enlever de la durabilité, mais qui fait pas beaucoup de dégâts. Comme vous voyez, elle fait seulement plus 5 de dégâts. Tandis qu'une longue sœur en volcanique fait 11.5 et une, une épée aussi en volcanique fait 11.5. La longue sœur en volcanique qui est de retour depuis la V2, elle n'était pas disponible en V3. Euh, elle était disponible en V2. Donc, c'est une épée qui vous donne euh, anti -punch. Donc vous ne perdez pas de bouffe lorsque vous l'avez dans votre main Et elle fait un peu plus de dégâts Donc c'est plutôt cool Elle fait 0.5 de plus de dégâts Si je m'abuse euh, Si je ne me trompe pas Ensuite on a aussi euh, les, le système de bouclier Donc c'est plutôt cool Donc vous devez débloquer les crafts via le système de blueprint Vous devez trouver le bouclier comme ça Vous pouvez le crafter Si je ne me trompe pas Bouclier Ouais vous pouvez les crafter Mais pour trouver ce bouclier là Vous devez le trouver dans les events et dans les votes aussi Ou dans les caisses Donc le bouclier neutre comme on appelle Vous pouvez ensuite crafter des boucliers anti euh, up. Donc qui vous permet d'empêcher de se faire pousser dans la Warzone Et aussi euh, dans les AP Pardon, l'autre côté de la Warzone Et aussi le bouclier anti-debuff Qui vous permet euh, dans le fond de prendre aucune euh, des, Aucune debuff Vous allez pouvoir voir ces deux boucliers euh, disponibles En spoil sur mon euh, le Twitter de k -Faction. Donc vous allez sur le Twitter de k -Faction, Il y a eu pas mal de spoil, vous pouvez voir tout ça à l'effet Je vais essayer de sauver le plus de temps possible parce que ça fait déjà 20 minutes qu'on fait cette vidéo Ensuite, l'alambic volcanique maintenant il fait les potions plus rapidement Et 3 par 3 comme d'habitude donc c'est plutôt cool Quelque chose que vous aviez demandé parce qu'il était Disponible en V2 maintenant, il est, plus... il, est... Il, est... il est disponible. Ensuite, on a les deux nouvelles armures. Donc, l'armure du mineur qui est plutôt intéressant Donc, elle vous donne des effets plutôt stylés. Donc, elle vous donne euh, Ast 1, Vision Nocturne, Feather Falling lorsque vous la portez. Et vous avez aussi celle euh, de... des plantations. Donc, attendez, on va tester celle des plantations juste pour vous, mes chers copains et copines. Donc, il faut savoir qu'avec celle de farming, vous avez euh, des effets de, si je me n'abuse, vous avez l'effet de replanter automatiquement. Donc, c'est comme un harvester, mais dans votre main, comme vous allez pouvoir voir, normalement... Nice Ça fonctionne pas Quel superbe truc Mais normalement, c'est censé replanter vos trucs tout seul. Comme vous voyez comme ça, ça l'a replanter tout seul. Voilà euh, pour cela, je sais pas, là ça ne marche pas encore Ça marche seulement sur les carottes, pommes de terre, le blé et le cannabis Donc ça replante automatiquement pour vous En plus, vous avez des effets de speed 3 si je ne m'abuse pas Et vous allez euh, aucun effet lorsque vous passez sur de la sous-scène Donc ça, c'est plutôt cool Ensuite, les trucs de mineur. bon, vous n'êtes pas con, les amis, vous savez Ça donne vitesse 3, résistance au feu, vision nocturne et feather falling Donc c'est une bonne armure pour miner Et en plus, vous, vous minez un peu plus vite Donc c'est toujours cool d'avoir euh, ceci ce euh, lorsque vous les gagnez dans les votes et tout. Et tout. C'est dans les votes, les events, encore une fois, un, un craftable, encore une fois. Maintenant, vous avez un guide pour vous dire tout ce qui est cassable. Donc, maintenant, tous les explosions qui sont cassables par deux explosions sont ici, les trois explosions ici, cinq explosions, huit explosions, et le cas-bloc avec dix explosions. Et vous avez aussi, bien sûr, le bloc euh, anti-crash-co, le crypti, pardon, le anti-pétable, mais qui est pistonnable. Donc voilà. Ensuite Qu'est-ce que nous avons encore que je vous ai pas parlé euh, Les cisailles légendaires, donc les cisailles légendaires, maintenant les amis, les buissons, vous allez être contents, mais les buissons, ils sont descendus le taux de pouce. Donc comme vous savez, avant, c'était quand même vraiment long avant que les buissons poussent, ça pouvait prendre vraiment beaucoup de temps. Maintenant, on a réglé ce, ce souci-là, nous avons descendu le temps de pouce, donc je vais vous montrer exactement en ce moment même. Donc ça va nous prendre euh, une loupe. Ça va nous prendre aussi des graines de buisson. Donc, on va commencer avec ceci. Euh, L'XP, on s'en fout un peu. Alors, on va prendre l'XP quand même. Bon, on ne va pas le rejeter, les pauvres XP. Et voilà, l'XP qui est juste ici. Donc, maintenant, comme vous allez voir, quand vous allez prendre la loupe dans vos mains, vous allez pouvoir voir, et le, le buisson d'énergie prend seulement 1h30. Le buisson en euh, nifiline, 2h30. Le buisson en... J'ai mis deux fois le nifiline. J'ai oublié de mettre l'épidote. Mais qu'est-ce que je suis con. L'épidote, maintenant, il prend... 3... Oh Ils n'ont pas été changés, ça devait être 3 heures, et celui-ci, ça devait être 6 heures, donc ils n'ont pas encore été changés, je vais le rappeler euh, à mes amis. Et celui-ci, bien sûr, qui est 1 heure pour les bouteilles d'XP. Donc voilà, les temps sont réduits sur chacun des buissons, ils vont être réduits, donc c'est plutôt cool, ils prennent beaucoup moins de temps à, à pousser, donc le volcanite à place que de rester 10 heures dans votre chunk, les gars, c'est seulement 6 heures, et même euh, si vous avez, euh, bien sûr, les arrosoirs et tout, vous allez pouvoir euh, les faire pousser instantanément, ça vous prend juste des superbes arrosoirs, donc on a maintenant une arrosoir en épidote, une arrosoire en volcanique que vous pouvez utiliser, bien sûr. Euh, voilà, ça va les faire pousser plus vite. Ça fait augmenter la pousse. Ça, euh, voilà. Vous voyez, quand vous avez un arrosoir, ça les fait augmenter. Et ensuite, lorsque vous récoltez le minerai, ne vous inquiétez pas, il reste comme ça. Donc là, je pourrais, euh, par exemple, vous montrer. Mais euh, il ne va pas retourner en pousse après, si je m'abuse. Regardez, je vais vous montrer vite fait. j'ai euh, comme ça. Voilà, on va le faire pousser. Allez, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse. Voilà il a poussé donc maintenant je vais le récupérer avec ma cisaille légendaire parce qu'avec la cisaille légendaire j'en ai plus et comme vous voyez j'en ai eu 3 à la place de 1 que j'avais normalement. Pour les bouteilles XP, vous allez pouvoir voir, j'en ai eu 7 à la place de 3. Donc c'est plutôt intéressant et surtout, le buisson ne retombe pas à sa pousse de base. Donc lorsque vous avez une graine de buisson et qu'il est poussé, ben, vous l'avez à la l'infini. C'est juste le système de base qui prend 10 heures à pousser. Ensuite, c'est aléatoire, ça peut pousser hyper rapidement comme ça peut pousser euh, très, très lentement. Donc voilà pour le système de graines on est revenu un peu au système d'avant. On a toujours le système de hackage de coffre. Donc si vous êtes dans un clan ennemi, vous pouvez utiliser un, un ordinateur de hacking pour pénétrer le coffre sans même tout faire péter. Donc, euh, ils sont où les ordinateurs de hacking Juste ici. Donc, vous pouvez hacker les coffres dans les zones ennemies. Donc, c'est plutôt simple, les gars. Vous, êtes... vous prenez votre ordinateur, vous le craftez, vous ouvrez le coffre. Boum Le seul coffre que vous ne pouvez pas hacker, c'est les coffres en volcanique parce qu'ils sont anti-hackables. Et sinon, si le joueur a une anti-hack dans son euh, coffre, donc le anti-hack qui ressemble à ça permet d'empêcher les hacks de votre coffre, donc vous les mettez dans votre coffre et puis voilà, le tour est joué, personne ne peut vous hacker. Mais si vous n'avez pas d'anti-hack, les ordinateurs peuvent ouvrir les coffres dans vos euh, claims. Je crois qu'il y a 3 durabilité sur chacune des ordinateurs, donc trois coffres, donc voilà, il est obtenable avec les blueprints encore une fois. Donc c'est plutôt intéressant, c'est un truc qui était ajouté à la dernière version mais peut-être que beaucoup d'entre vous ne le savez pas vu que vous n'avez peut-être pas joué à l'ancienne version. Ensuite, euh, Hammer en, en épisode bon voilà, je vais pas vous présenter tout ça. On a une nouvelle orbe qui permet de vous heal, sinon les orbes ont été revus, les couleurs et les, les trucs ont été revus. On a maintenant une pomme en volcanite, donc une petite pomme qui coûte pas gr grand-grand-grand-chose à crafter, mais qui vous donne des effets plutôt sympatoches. Donc voilà, vous avez de la force, de la speed et tout pendant euh, 8 minutes et tout, donc c'est plutôt cool. Il y a une erreur dans la description, c'est pas 3 minutes, c'est bien 8 minutes, donc c'est un peu plus long qu'en juin. Euh, ensuite, euh, tous les fruits, comme je vous l'ai dit, vous pouvez les obtenir dans les events, les graines. Et vous pouvez les revendre, le maïs et le pitaya au shop. Par exemple, l'ananas, les raisins et les framboises, c'est seulement euh, disponible euh, pour les échanges de points. Sinon, voilà tous les items que vous pouvez vendre. Donc l'ananas, euh, le pitaya, le blé, les, les nénas tous les trucs que vous voyez là. Les minerais, le sulfure et tout ça se vend. Euh, vous pouvez aussi vendre les loot des mobs, donc les blazes, tout ça, tout se vend. Comme j'ai dit, tout est achetable aussi en jeu. Donc les spawners, vous pouvez farmer tout ce que vous voulez en jeu. Tout est achetable avec la monnaie. Vous avez juste à farmer de la monnaie. Et tout, tout, tout est achetable. Même les clés, les tout tout, tout est vraiment achetable. Je rappelle aussi que tous les blueprints sont obtenables dans les votes. Donc vous pouvez juste voter les amis sur le serveur. Et vous allez pouvoir obtenir débloquer des crafts qui vont vous être utiles dans vos blueprints. Comme ça. Pour cette version-ci, on a décidé de commencer avec ces crafts-là en blueprint. Peut-être qu'on va en rajouter au fur et à mesure de la version. Peut-être qu'on va rajouter des nouveaux items et des nouveaux items blueprint. Donc voilà. Si vous ça va, être un... ça va être un nouvel item qui va pouvoir marquer autour de ça avoir un market autour pardon donc par exemple moi je, je vais changer mon blueprint euh, ordinateur vu que j'en ai déjà un pour un blueprint piston par exemple ou des trucs comme ça donc ça fait une nouvelle monnaie d'échange et c'est plutôt intéressant euh, comme d'habitude les amis vous avez les events qui sont inscrits ici quand vous faites slash event euh, vous avez les euh, caplens qui sont aléatoirement dans la journée les dtc tous les 8 heures les, les, les temps tous les heures et les volcans tous les 4 heures donc voilà c'est la seule façon d'obtenir euh, de la euh, volcanic parce que maintenant comme vous savez bah sûrement Peut-être que vous ne savez pas, en fait, quand j'y pense. Mais euh, maintenant, dans les clés, c'est euh, quasi impossible d'obtenir de la volcanite. Donc, par exemple, dans celle-ci, regardez, y a, vous, pouvoir, vous pouvez voir les items. Il n'y a rien en volcanite qui passe, à part des reines de mort, que vous pouvez obtenir de la volcanite. Mais il n'y a rien en volcanite euh, sinon. Donc, je vais en ouvrir trois euh, de chaque. Donc, comme vous voyez, la, la clé épique. Maintenant, on va aller à la clé légendaire. Donc, 1 2 et 3 On n'a vraiment pas eu des chanceux, pour le coup. Et la clé euh, magique, un... Oh, on a gagné un blueprint quoi Piston, 3, bottes de mineur et des farming leggings, donc voilà. Et maintenant, nous avons la nouvelle clé, celle que vous attendiez tous, la clé mythique, les amis. C'est une clé méga cheatée, qui est plutôt cool. Elle coûte 5 euros sur la boutique, donc très cher, mais vous obtenez 3 items. Donc, vous allez devoir choisir 3 cartes parmi les 10 dernières. Et euh, derrière elles se cachent euh, des objets plus ou moins rares. Donc, vous êtes prêts On va choisir celle-là ici. Ah des bottes P4 c'est pas super bon mais ça va euh, On va choisir la deuxième ici Une graine buisson volcanite, ça c'est super super rare Et le dernier on va choisir celui-ci Ah 5 graines de framboise Ok on va en ouvrir un autre donc, on va prendre la 1, la 2 et la 3 ok, là on a vraiment pas été chanceux les gars, ok on va prendre 1 2 et 3, ouh, des bottes P4 U3 en volcanite ok, pas mal, pas mal et euh, des bottes P4 en épidote, donc ouais, pas mal, ça dépend vraiment des décisions que vous prenez, les loot sont cachés derrière et vous devez les dévoiler, donc voilà les amis j'espère que je vous ai fait le tour, vraiment qu'un faction c'est vraiment un serveur euh, basique, je vais pas vous mentir, il n'y a pas de nouveautés extra extraordinaire, le système de blueprint les nouveaux events, le DTC et les trucs comme ça qui sont plutôt intéressants, mais à part ça, on va vraiment Vraiment essayer de sortir un système de métier et d'autres trucs au courant de la version. Pour l'instant, je vous ai pas parlé des perles euh, des perles anti-trap. Mais je pense que vous l'aviez vu dans les spoils. C'est une perle qui passe à travers tous tout, tout les fils et tout. Et elle n'aura pas de cooldown. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont dit Ouais, il y a du cooldown, c'est de la merde. Ne vous inquiétez pas, le cooldown va être retiré. On a vu vos demandes sur Twitter et ça va être retiré. Donc je vous laisse. Ça fait déjà 30 minutes qu'on règle. J'ai essayé de, ré de réduire ça à une vidéo de 25 minutes. Et puis moi je vous dis merci à tous de m'avoir écouté, les amis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur KFaction. En espérant que cette version-ci vous fasse plaisir. On se retrouve pour un live ouverture et sûrement d'autres petites vidéos où -ce que je vais sûrement tester le PvP avec des amis, faire des events avec les amis et tout. Juste attendre que les serveurs sortent dans quatre. Jours ou trois jours pour vous. Sur ce, je vous aime, c'est Icons. Ciao, ciao!